Thank <laughs> you. Oh, il voit rien Bonjour non oh, putain, qu'est-ce que c'est que ça Qui es-tu Qui Moi euh, mais qui d'autre Ah, moi, je suis, suis Albatros 98 mais euh, 98, c'est relou à chaque fois, donc on dit Albertos en général. Ou, ou des fois, juste Alba sinon. Ou même une fois, on m'a appelé beau gosse. Enfin non, non, c'est pas arrivé, mais, mais, mais sinon, Albertos. Quel nom étrange. c'est la première fois que tu viens ici Oui, euh, d'ailleurs, on, on, on est où J'ai l'impression d'être sur Rich, mais j'y vois rien. Tu es effectivement sur Rich, dans le centre de sauvegarde du jeu. C'est quoi ça, le centre de sauvegarde il a été ouvert, une menace a été détectée dans le système, un retour à une version antérieure est en cours. Les modifications et suppressions sont faites sur les bases de ce plan de sauvegarde. Ok, merci, mais j'ai rien compris. Et, et toi, t'es qui sinon Je suis Bubblegum GX Hein une Blague Les concepteurs m'ont nommé. ainsi, enfin m'attacher de répondre aux demandes... Non, non, non, attends, attends, Bubblegum C'est quoi ce prénom de victime Mon nom importe peu il impacte en rien mes fonctions ici. Et d'ailleurs, j'aime pas votre nom non plus. Si vous avez pas d'autres questions, moi je m'en vais retourner à mes occupations. Non, non, non, non, non, attends, attends, attends, attends, comment on sort d'ici eh, Il vous suffira d'emprunter le passage dans l'autre sens. Et, et tout ça, ça sera fini quand Quand la restauration sera complète. Ceci fait, vous pourrez retrouver votre jeu comme avant. Bubblegum, attends. On, on, on est parti sur des mauvaises bases, désolé. Euh, J'ai des amis qui sont de l'autre côté, ils sont attaqués par des grosses bouboules, et il faut les aider, d'accord, s'il te plaît Ceci est inexact. Vous ne pouvez aider personne, je ne détecte plus aucune forme de vie de l'autre côté du portail. Quoi Mais non, c'est... Euh... Pas d'inquiétude, vos amis reviendront quand la restauration sera terminée. Je, je suis sûr que t'es mytho. Mentir ne fait pas partie de mes fonctions. Non, mais je veux dire, c'est... Non, mais... C'est pas une blague. Ils, ils vont revenir, c'est ça tu, tu me le jures. Si vous me croyez pas, je vous aiderai plus. <rire> mais attends. Tu boudes Correct Je dispose en effet de cette fonctionnalité Et d'ailleurs, je vous emmerde Non mais, non, non désolé, Bubblegum, c'est juste, j'ai passé une longue journée là... Il est inutile d'avoir peur. Un plan de restauration est une tâche banale. Je retourne à mes occupations. Attends, non, non, je suis pas chaud d'y retourner solo. Euh, viens avec moi, On doit faire, ça doit faire partie de tes fonctions ça, non Correct, bien que ma programmation est à l'encontre de cette idée. Oh, je ne devrais pas être ici. Non, par contre, j'ai peur, s'il te plaît. Reste. Je ne comprends pas ce sentiment de peur. L'adrénaline qu'il déclenche chez vous nuit à vos facultés de raisonnement et provoque un risque pour oh. votre espèce. Râler est une activité bien plus intéressante Alors, et qui, d'ailleurs. Déjà, c'est pas toi qui vas m'apprendre la biologie, ok Et ensuite, est-ce que tu peux essayer de voir où sont mes potes Oh, je détecte trois nouvelles formes de vie. Ils sont juste derrière toi. C'est vrai Sérieux Oh les gars, putain, vous imaginez même pas comment je suis content de vous revoir. Alba Qu'est-ce qui s'est passé La dernière chose que je me rappelle c'est... Ah bah non, en fait, je me rappelle de rien. Alors, je vous présente Bubblegum. Euh, je l'ai retrouvé euh, derrière le portail. Bonjour euh, Mais comment on est réapparu Les respawns n'étaient pas bloqués euh, Une restauration ou je sais pas quoi du jeu était en cours. Et euh, c'était juste le temps du nettoyage. Donc euh, les, les gros boubou ou je sais pas quoi, c'était pour ramasser les miettes, en fait, c'est tout. On, on était les miettes. Mais vous avez respawn juste après, donc euh, vous voyez, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, en fait. Putain, j'ai rien compris. Et lui, c'est qui Bah, je t'ai dit, c'est Bubblegum. T'es défoncé ou quoi non mais je veux dire, c'est qui Bubblegum Ah bah ça c'est bah, Bubblegum, c'est une IA qui répond aux questions. Ah oui, une IA quoi. Oh les gars, je suis tellement content de vous voir Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Tu comprends quelque chose toi Quoi Bah tout ça. Non. Ouais moi non plus. T'es qui toi Bubblegum, c'est qui lui Pénétrant dans la sauvegarde, une copie de vous a été recréée dans le jeu original. De quoi Je suis qu'une copie et, et on s'en débarrasse comment Et comment ça on se débarrasse comment Eh hey, on se débarrasse pas de moi Enfin non je veux dire, enfin de moi, moi, Alba, on se débarrasse pas de moi Non non non mais attends, on peut pas rester comme ça. Si si si, bien sûr, bien sûr qu'on peut rester comme ça, c'est très bien comme ça. Bubblegum, dis-lui, on peut pas rester comme ça. Oh et, et, et mon avis sinon dans tout ça Le sang de tes morts tu vas manger toi. Bubblegum, dit leur bien. Le double est en tout point similaire à vous. En revanche, il n'est pas une entité vivante. Par incidence, il peut prendre la forme qu'il veut. Tout comme être détruit. Vous voulez le détruire Me détruire Oui, oh oui, oui, je veux bien. Non, attendez, on peut peut-être trouver un juste milieu. S'il peut prendre n'importe quelle forme. Tu penses à quoi Bah c'est bien comme ça, non Je sais pas, on a toujours besoin d'un plot. Dis Kino, euh... c'est comme ça que tu me vois Enfin, je veux dire, euh, je suis juste un plot, un truc qu'on qu met sur le à côté de la route. C'est quoi Mais, mais pas du tout. Bubblegum, c'est déjà arrivé ce genre de choses Non, à aucun moment. Je sais pas, on a le droit de transformer quelqu'un comme ça. Non, mais c'est pas quelqu'un, c'est moi. Et toi, tu es pas quelqu'un Non, mais mais moi, je suis quelqu'un. Mais lui, c'est personne. Enfin, c'est lui, mais c'est moi. Et moi, je suis là. Je suis moi, mais pas lui. Ou, ou moi... Euh, oh non, je m'embrouille. Euh, C'est plus simple comme ça quand il est plus là. Voilà. La belle gomme bon, Vous commencez à me saouler un petit peu, vous tous hein. Et, et d'où tu te permets de répondre aux gens comme ça, en fait Toi, je t'emmerde Non mais je sais pas, on peut pas faire quelque chose. On n'a pas le droit de le transformer en plot comme ça. Mais non, je crois qu'on peut, hein. Non, moi, ça me moi, ça va. C est, c est... En vrai, ça me glace le sang de savoir que j'ai un double en moi. Au fait, du coup, les, les points de passage remarchent entre les jeux Négatif Ce problème de communication entre les jeux est indépendant de la restauration. Et du coup, Bubblegum, tu as une information sur le problème qui a causé tout ça Ouh là là Aucune information Il semblerait qu'un élément externe perturbe le bon fonctionnement du jeu Je suis sûr que c'est toi, qui nous, en essayant de bidouiller l'ordi. Mais attends, mais je bidouille que dalle, moi C'est lui qui réfléchit trop lentement, c'est tout Ouais, du coup, tu le bidouilles. Oh mais non, arrête euh... Bon, moralité, on est toujours bloqué là. Et avec deux albatros Non, non, non, lui, c'est un plot. Ouais, d'ailleurs... Non, ça reste un plot. Bon, ça va, ça va. Bon, on y va maintenant et le plot Tu vas pas le laisser planter là, quand même Bah si, pourquoi Mais c'est cruel Tu peux pas abandonner ton double version plot comme ça Et tu proposes quoi Euh... Bah... Bubblegum, transforme-le en n'importe quoi d'autre plus facile à transporter. Tiens, en, en fusil à pompe Requête, acceptée On dirait un psychopathe. C'est friand Bon, comme ça, ça va. C'est moins pénible à porter, j'avoue. Ouais, on dirait que d'avoir un nouveau jouet lui fait du bien en moral. On dirait un psychopathe, c'est effrayant. Tu crois qu'il serait capable de nous tirer dessus Le respawn fonctionne, on est d'accord. Oui, oui. Je préférais m'en assurer. On va rester coincé ici longtemps, tu penses J'espère pas. Ah, dommage que Bubblegum n'ait pas pu rester. Peut-être qu'on le reverra, qui sait Ah oui, tu penses En vrai, non. Bon, je vais retourner jouer avec mon souffleur. Je vais me coucher. Non, je te jetterai pas dans le souffleur. Oh, allez, juste pour le fun. Jamais, j'ai dit non. Oh, allez, juste pour le fun. Allez, s'il te plaît, juste pour s'amuser. T'es vraiment pas marrant toi, hein. Jamais. J'ai dit non. De toute façon, je m'en fous, c'est moi qui te tiens en main, c'est moi qui décide ce que je fais avec. Même pas un petit coup Jamais. Même pas une fois Jamais. Ok, c'est bon, j'ai compris. Est-ce que je peux avoir un bout d'omelette, s'il te plaît T'as un fusil à pompe, tu peux pas manger. Et puis, de toute façon, on a plus de toute façon, hein. j'ai tout mangé, j'avais faim. Je hais ma vie. Tu peux serrer le canon plus fort au moins, s'il te plaît